Bonjour à tous, alors avant de commencer ce kit de conversion, une petite com' pour vous dire que face au jeu, mon partenaire vient d'ouvrir son site. Alors je vous engage hein, à l'essayer, l'essayer c'est l'adopter. Tout simplement, vous allez sur face au jeu, puis votre prochaine commande, bah, faites-la avec mon partenaire, ça serait sympa. En plus, ils vont vous offrir les frais de port pour fêter le lancement de la plateforme. Donc voilà hein, ce kit de l'Empire hein, que j'ai réussi à obtenir grâce à mon partenaire. On va partir ensemble à sa découverte, comme pour le kit Rebelle. On va d'abord regarder le contenu et puis ensuite on essaiera de découvrir un petit peu toutes les cartes qui sont associées et puis surtout celles qui font appel à la force ou à la charge. Bon alors on va regarder ensemble ce kit ce kit de conversion X-Wing V2 pour l'Empire Galactique. Hein, donc je vous rappelle déjà pour commencer qu'il ne s'agit que de l'Empire Galactique et vous n'avez pas le premier ordre dans cette boîte. Le premier ordre fera l'objet euh, d'un kit de conversion qui lui est propre et qui sortira sans aucun doute au début 2019. Alors euh, au niveau du contenu, je vais, euh, je vais un peu revenir sur le contenu, je vais un peu enrichir ce que j'avais dit euh, sur, sur les rebelles. Donc déjà ici, là, on a la partie euh, euh, au niveau des, des rondelles en fait euh, de déplacement. Que les choses soient claires, euh, au niveau de ces gabarits euh, de manœuvre, euh, on va en avoir 48. Pour moi, c'est clairement pas assez. Tout simplement parce que ben, Chasseur Taille 4, on a 4 rondelles de déplacement de Chasseur Taille dans ce kit. Qui n'a que 4 chasseurs taille dans son équipe quand il joue Empire quoi. Euh, Franchement, quasiment personne. Donc, sur ce coup-là, moi je suis un petit peu fâché parce qu'on euh, nous rabat sans cesse que le chasseur taille c'est un vaisseau qui se joue en nuée et dans ce kit de conversion, ben, on nous offre que 4, euh, 4 rondes l'aile de, de, de manœuvre, c'est clairement pas assez. 3 pour les bombardiers, euh, 3 pour le Decimator. Pourquoi 3 pour le Decimator quoi par exemple voilà, Je pense que le Decimator, on en mettait deux, on en rajoutait 1 un, un, un pour, euh, pour le chasseur taille. Et je pourrais en faire plein comme ça. Hein. Euh, C'était largement largement suffisant. Hein. Euh, ensuite. Euh, on en a deux pour le taille défenseur L'intercepteur, on en a que 3 aussi. Bon, je trouve ça, je trouve ça un, petit peu, un petit peu léger. La navette de classe Lambda 2. J'ai rarement vu deux de navettes lambda sur une table, Moi, bon après je comprends que le minimum ce soit deux, mais euh, voilà, en l'occurrence pareil, je pense qu'on aurait pu mettre euh, une rondelle de taille euh, en plus et une rondelle de navette euh, en moins. Euh, pour, euh, pour le Starwing euh, classe Alpha 2, bon c'est normal, taille Advance 2 aussi, le taille Aggressor 3, bon là je comprends pas non plus, taille Inquisiteur 3, peut-être qu'on aurait pu en mettre que deux pour les Inquisiteurs. Et puis en mettre plus pour les tailles de base, je, je le redis, j'insiste. Taille fantôme 2 également, taille punisher 2 et puis euh, taille striker 3, taille striker 3, oui, oui, bon, à la, à la rigueur, taille striker 3. Voilà, donc au niveau des rondelles, petite, euh, petite colère là, il euh, n'y en a clairement pas assez pour, euh, pour les tailles. Donc, comment on fait Qu'est-ce qu'on fait bah je sais pas, photocopier peut-être euh, vos plaquettes avant de les dépuncher et puis essayer de faire des pseudo rondelles. Euh, ou ben bah, ce que vous ferez, c'est comme tout le monde, hein, vous rachèterez des rondelles euh, chez des, chez des commerçants tiers ou peut-être que FFG en proposera. Mais voilà, ça c'est clairement pas le bon point. Alors, pourquoi c'est plus critique que euh, pour les rebelles Parce que les rebelles, il y a une vraie diversité de vaisseaux qui fait que je peux aligner euh, 3 X-Wing et, euh, et puis 3 LA et puis voilà. Mais... L'Empire, c'est les tailles, quoi. Donc je sais pas quoi. Merde, faites quelque chose quoi. Mais nous proposez pas que que, que 4, 4 rondelles de, de, de manœuvre pour les tailles. quatre tailles sur une table, c'est c'est pas assez. Bon, on va retrouver 93 cartes de, de vaisseau, euh, 153 euh, cartes d'amélioration. Hein. Donc normalement, on devrait réussir à couvrir l'intégralité du spectre euh, de la V1. Maintenant, est-ce qu'il y a des absents il y a pu y avoir des absents euh, dans le pack de rebelles je vous rappelle que dans le pack de rebelles il n'y a pas Luc et que vous êtes obligé d'acheter la boîte de start pour avoir Luc ce que je trouvais également assez mesquin voilà après je le redis il euh, ya des gens qui ont été étonnés mais le pack est toujours à 25 euros notamment euh, chez euh, chez les distributeurs tiers hein. FFG n'a pas peut-être pas réussi à, à maintenir ce prix-là parce qu'ils ont des engagements avec FFG International, mais chez beaucoup de revendeurs tiers, le prix est encore à 25 euros. Donc allez-y foncez, ça vous fait l'intégralité de la de la V1 euh, euh, transformée en V2 pour pour 75 euros. Franchement, euh, voilà, vu, vu le contenu. Hein, il y a 80, euh, 4, plus de 90 vaisseaux et euh, plus de 150 cartes d'amélioration. Je pense que là, c'est vraiment euh, le, le prix de l'impression. Bon, alors pour le contenu, on est sensiblement sur le même contenu que pour les rebelles. On est même sur le même contenu que les rebelles. D'ailleurs, sur la boîte, il y a marqué qu'il n'y a que deux socles moyens. Euh, c'est pas vrai. Il n'y a pas que deux socles moyens. Il y en a bien quatre. En tout cas, moi, j'en ai quatre. Donc, dites-moi dans les commentaires si, si vous en avez eu quatre également. On va retrouver les cartes d'amélioration ce que je vous propose, et les cartes des pilotes, ce que je vous propose, c'est que l'on fasse comme pour euh, la partie rebelle, c'est qu'on va regarder ensemble, en fait, euh, quelles sont les cartes vraiment significatives. Hein. On va regarder les cartes de Dark Vador si on les trouve. Euh, je dis si on les trouve, parce qu'il <rire> y a des gens qui se plaignent qu'il n'y ait pas toutes les cartes. Euh, on, va, euh, on, va, euh, on va regarder surtout les cartes qui font appel à la force, et les cartes qui font appel aux nouvelles règles, telles que euh, la charge, ou éventuellement euh, les marqueurs de calcul. Euh, on va retrouver bah, bien entendu les pions hein, pour, pour puncher euh, vos, vos cercles de, de, de mouvement hein. comme je l'ai dit dans la première version vous allez vous claquer les pouces et puis on va retrouver également un petit sachet euh, supplémentaire ici à l'intérieur duquel on va euh, retrouver euh, des cartes qui sont euh, notamment notamment je dis bien présentes dans euh, les versions euh, d'extension qui sont déjà sorties v2 c'est à dire le taille et l'advance vous voyez la carte euh, de Wed. Ouais, euh, fosselo elle est présente dans le Die Advance qui est sorti en fait en, en V2 et ben vous la retrouvez ici euh, dans votre kit donc pas forcément besoin d'acheter euh, cette, cette version euh, de la boîte pour récupérer récupérer cette carte elle est, elle est déjà présente et puis là ben on a, on a les inferno donc on va on va retrouver on va retrouver euh, Gideon ask hein, par exemple. Euh, de présent, on va trouver euh, Del Meco, Alors, c'est marrant parce que Del Meko il a, il a subi une correction orthographique, puisque dans la V1 il s'appelle Del Mako et là il s'appelle Del Miko euh, deux E au lieu d'un A. Donc, je ne sais pas quel est son vrai nom, mais en tout cas, là il y a eu, il y a eu une correction. Alors, est-ce que c'est un problème de traduction ou une vraie correction je, je, je ne sais pas, je vous laisse, je vous laisse mettre en commentaire. Et puis on a Sei Marana. Donc, ça, c'est des cartes en plus de celles qui sont présentes ici. Hein, avec bien entendu euh, leur, leur gabarit de, de, de mouvement. Et euh, bah, c'est notamment des cartes qu'on retrouve dans les rééditions V2 qui ont été faites dans la V1. Bon, les plaquettes, hein, très simplement. Hein, on, retrouve, on retrouve les, les, les plaquettes classiques. Euh, donc, on, on, a, bah, on a du taille. Hein, on a nos, nos, nos fameux chasseurs taille. Euh, donc là, on a beaucoup plus de taille en, en socle qu'en que, qu rondelle de, de mouvement, et, et heureusement, euh, on va euh, remarquer ici en fait que le bombardier euh, va, euh, va avoir droit à une taille moyenne, hein, une, taille de socle, une taille de socle, moyenne. Donc là, euh, c'est plutôt, c'est plutôt sympa. C'est vrai que voilà, c'est cohérent hein, un, bombardier, un bombardier taille, un gros bombardier taille, hein, c'est ceux avec les, deux, euh, les, les quatre corps taille moyenne c'est cohérent sinon bah, la navette lambda elle con continue à avoir son, son, son socle de grande taille elle a son double arc de tir et vous notez également qu'il y a euh, le, le bull eye sur, euh, sur toutes, les, euh, toutes, les, toutes les cartes de, de, de socle elles sont, elles sont disponibles partout maintenant puisque vous vous souvenez hein, j'en ai déjà parlé euh, c'est maintenant une valeur qui est associée aux améliorations et non plus au vaisseau comme c'était le cas dans la première version voilà, donc là, on va, ne on va pas faire le tour, hein, parce que je le redis, si vous avez des questions, vous, vous les mettez en commentaire, puis je vous réponds. Hein. Mais euh, voilà, on, on retrouve des Reapers, on retrouve des bombardiers classiques, hein, qui eux, par contre, le bombardier classique n'est qu'un petit socle, hein, le moyen, c'était que pour les bombardiers avec 4, 4 tubes. Euh, voilà, recto verso. Là, on va commencer à tomber donc sur les fameuses euh, roulettes. Moi, j'aime beaucoup. Il hein. faut vraiment reconnaître qu'au niveau, niveau graphisme, ils ont fait un, un, un bel effort. Et euh, je trouve ça vraiment super chouette, hein, ce, ce, ce nouveau graphisme-là, ce nouveau parti prix graphique, je le trouve vraiment génial. Là, on a les marqueurs de calcul, hein, qui sont des nouveautés, euh, des nouveautés euh, pour la V2 donc c'est plutôt sympa, ici on a des marqueurs de force, je vous rappelle que la force est intégrée dans cette V2, les marqueurs de charge que j'ai déjà présentés. je vous laisse vous rapporter au live que l'on a fait à ce sujet, ici là on va retrouver des marqueurs d'occultation également, bon pas de problème d'impression me concernant, je pense vraiment que ce qui s'est passé avec la vidéo de Iggy est une, une véritable exception, euh, voilà, on continue. Hein, donc euh, taille agresseur, taille défenseur. Je ne vais pas vous relire. Hein, je vous ai dit hein, dans la description des, des rondelles de mouvement ce qu'il y avait. Là, on a les arcs de tir. Hein. Je vous rappelle que euh, oui, je... il y a celui-ci aussi. Voilà, je vous rappelle qu'il n'y a plus d'arc de tir à 360, hein, soit vous tirez vers l'avant, vers l'arrière, ou vers la droite, vers la gauche, mais le 360 n'existe plus. Et orienter cet arc de tir sur votre socle, que vous allez rajouter à votre socle et faire tourner en fonction de l'arc choisi, euh, est désormais une action. Donc ça change un petit peu la façon de jouer et la façon de piloter, mais c'est ce qui était annoncé en fait de la part de FFG, c'était euh, de remettre le jeu et surtout le pilotage au cœur du jeu. Bon, le marqueur de concentration, on ne revient pas dessus, hein, les marqueurs tracteurs hein, euh, qu'on voit ici. Et puis, ce n'est pas les tracteurs volants, hein, c'est d'un rayon tracteur. Ici aussi, on a les, les, les pions de, de, de renforcement, hein, c'est ce qui vous permet de, de définir où vous mettez plus de, de, de boucliers. Hein, quand vous basculez le bouclier vers l'avant ou vers l'arrière, on, on le vit dans le film, ça, donc c'est plutôt sympa. Euh, les rondelles, hein, elles, sont, elles sont topées hein, derrière, hein. vous pouvez pas euh, voir, c'est juste des initiales. Mais si vous vous dépunchez trop vite, euh, normalement euh, vous retrouvez facilement le pendant avec les initiales qui sont décès euh, euh, ici. Quoi. Donc vous faites l'association comme ça si jamais. Mais soyez vigilants, essayez de ne pas tout dépuncher puis ensuite euh, faire en sorte à, à monter vos trucs. Montez-les au fur et à mesure que vous les dépunchez, sinon ça va être le bordel. Voilà, vous voyez là on arrive à un max, enfin un max. Pas mal de, de, de pions de force, pas mal de pions de charge. On a également des marqueurs de brouillage ici. Hein. Et, puis, et puis voilà, on a, on a vraiment tout ce qu'il faut. Donc oui, hein, le, le, la boîte de start je vous la conseille, mais est-ce qu'elle est vraiment impérieuse pour, pour jouer, étant donné que vous aurez les règles. Euh, qui seront euh, disponibles sur, euh, sur, euh, euh, sur le site de FFG, je ne sais pas si c'est totalement impérieux. On va regarder ensemble les cartes, j'ai sorti ma, ma boîte photo pour vous les montrer hein, un peu plus précisément. Euh, j'ai décidé de commencer avec, euh, avec un chasseur taille hein, et puis j'ai décidé de commencer par Runner parce que c'est celui que, que, que je pratique dans Armada. Donc, vous voyez, hein, euh, on a 2 euh, en attaque, 5 euh, en défense, en évasion, et puis 3 puis en coque. Et puis, comme d'habitude, ben, le chasseur taille ne bénéficie pas euh, de bouclier. Alors, vous allez voir, hein, euh, on, on reste très très empire. Hein, donc, il y, y a peu de boucliers, et puis aussi, je trouve malheureusement, il y a peu de force euh, dans, ce, dans ce côté empire. En, en euh, C'est dommage, peut-être qu'avec euh, avec le premier ordre, on aura plus de pions de force euh, de ce côté-là. Par contre, on a un petit peu plus d'options de charge, donc forcément, euh, voilà. Donc là, ça nous dit, tant qu'un vaisseau allié à portée 0-1 effectue une attaque principale, il peut relancer un dé d'attaque à portée 0-1 de All Runner, Moi, j'aime beaucoup hein, euh, ces, ces notions euh, qu'on trouve de plus en plus dans cette V2. En fait, ce sont des cartes qui donnent des effets aux, aux, aux pilotes qui sont à côté. Et euh, ça colle totalement avec les attentes de FFG, je le redis. Qui voulait vraiment mettre l'accent sur le pilotage et euh, je trouve ben, que le fait de piloter ensemble d'être d'être en formation puisque 0,1 c'est quand même être très proche l'un de l'autre euh, ben, je trouve ça je trouve ça super positif en fait allez on regarde euh, ce chasseur taille avec Wampa à l'intérieur alors pourquoi je vous montre celui-ci parce qu'il y a déjà un pion de charge en fait euh, sur cette carte hein, c'est à dire qu'on a 2-3 3 et puis un pion de charge euh, et pourtant on n'a qu'une initiative de 1 donc je trouve ça bien aussi, je c'est une bonne démarche, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir un vaisseau avec une initiative extrêmement gonflée pour commencer à avoir le bénéfice d'un pion de charge. Tant que vous effectuez une attaque, vous pouvez dépenser une charge pour lancer un dé d'attaque supplémentaire. Après avoir défendu, vous perdez une charge. Alors, du coup, ça vous pousse un petit peu à l'offensif. Et puis ce qui est quand même à noter avec, euh, avec cette carte-là, c'est que vous avez une petite flèche à côté du 1, et je vous le redis pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo précédente, il y quand même une petite flèche à côté, ça veut dire en fait que ce pion de charge, il se recharge à la fin du tour, donc vous pouvez en bénéficier au tour suivant. Donc ça perdure tout au long de la partie, et je trouve que c'est vraiment une super bonne idée. Alors je vous rappelle qu'il y avait une grande déception dans ce kit de conversion, c'est qu'il n'y avait pas Luke, euh, puisque que Luke est compris dans la boîte de start de la V2 et qu'ils en ont fait une exclusivité. Donc je trouve ça dommage, il y a des gens qui ont déjà Luke euh, en V1, donc pourquoi ne pas leur permettre de l'avoir également dans le kit de conversion. Pour moi c'est un point sombre de, de ce kit, de ces kits en général. Mais là on va bien retrouver hein, Dark Vador dans le kit de conversion de l'Empire. Et donc, Bavador aura une capacité de pilotage de 6, hein. on n'est plus euh, sur, des, sur des délires à, à, à 9 non plus. Hein. Et puis, bah, on voit hein, l'instauration de la force, puisqu'il a 3 points de force, euh, le, la, valeur, la valeur violette, 3 points de force et 3 points de force qui se rechargent. Je vous rappelle qu'on euh, ne recharge qu'un point de force par tour, hein. ce n'est pas, pas tous les points de force qui se rechargent. Et par exemple, une façon de s'en servir, c'est que après avoir effectué une action une action. Vous pouvez dépenser un pion de force pour effectuer une action. Donc là, c'est pas du tout comme Luc qui utilisait ses pions de force pour être meilleur en attaque ou en défense, c'est carrément vous payez une action supplémentaire. Et puis on voit sur cette carte également les actions jumelées puisque pour concentration, il, il a le droit à un tonneau, un tonneau qui le fera passer en stress. Allez, on va regarder un, un, un taille inquisiteur, hein, la septième sœur, euh, pour vous montrer que là, eh ben, effectivement, hein, on n'est pas sur un personnage dit canonique, hein, euh, de, de, du canon de Star Wars, on est sur un personnage ou moins inventée, euh, je sais pas d'où elle vient. Elle vient peut-être de l'univers étendu. Vous pourrez mettre en commentaire. Mais elle a deux pions hein, de, de, de force, deux valeurs de force rechargeables également. La force est toujours rechargeable. Hein, de toute façon, hein, c'est pas comme les charges. Euh, voilà. Donc je tenais à quand même à le souligner parce que de la force, on n'en voit pas beaucoup dans l'empire. Je crois même qu'on en verra plus là. Euh, mais voilà, c'est quand même notable. Il y a deux pions de force ici et puis bah, on a quand même une barre. Euh, de, de, de manœuvre d'action qui est quand même assez large vous voyez si elle fait un tonneau elle peut, elle peut rajouter un concentration hein, c'est des actions jumelées si elle fait un mouvement supplémentaire aussi et puis au niveau de son pion de force eh ben, euh, elle peut annuler un résultat euh, euh, pour annuler des résultats évasion, des... voilà donc je vous laisse lire c'est sympa bon je me devais de vous montrer un bombardier Tomax euh... 2 en arc avant, 2 euh, en défense et 6 en coque. Hein. Euh, là aussi, il a une action de recharge. Alors, c'est une action de recharge qui le stresse. Je trouve que c'est un peu limite de recharge, de faire une action de recharge qui stresse pour un bombardier. Mais bon, il a quand même une action de recharge. Hein, c'est ce missile avec les deux flèches. Après avoir effectué une action de recharge, euh, vous pouvez récupérer un marqueur charge sur votre carte d'amélioration euh, équipée. Alors, je vous rappelle que euh, soit vous avez... Des pions de charge sur le vaisseau, mais c'est très très rare. Les pions de charge, normalement, ils sont principalement en fait sur, sur la carte d'amélioration, donc notamment les missiles hein, ou les torpilles, elles ont des pions de recharge. Et donc bah, là, si vous rechargez, vous allez pouvoir rajouter un pion de charge, et grâce à ce pion de charge, sans aucun doute, pouvoir utiliser la torpille ou le missile que vous vous êtes équipé. Bon, je me devais également de vous montrer un taille fantôme mais je me devais de vous montrer euh, Whisper. Euh, Whisper donc 5 en initiative, 3, hein, 3 en attaque, euh, on a 3 en attaque, on a 2 en défense, 3 en, en coque et puis 2 en bouclier. Et puis ben, donc on a, on a le pion d'occultation hein, pour quand on, quand on va se planquer, hein, quand on va se cacher. Et puis avoir effectué euh, après avoir effectué une attaque euh, qui touche, gagner un marqueur d'évasion. Donc en gros, bah, plus vous tirez, plus vous touchez, plus, euh, plus vous serez difficile vous-même euh, à atteindre. Voilà, je voulais également vous montrer un décimateur, puisque c'est quand même un des vaisseaux les plus joués en tournoi, hein, côté, euh, côté Empire, parce que c'est un gros bœuf tout simplement. Donc il a euh, 3 en attaque avec un arc avant et arrière, plus de 360, hein, je ne vais pas le répéter. Mais on n'est plus le 360, il faut maintenant orienter votre arc et c'est une action Hein, de, de, de bouger l'arc, d'ailleurs, on, on la voit représentée sur, euh, sur la droite de la carte 0 en évasion, toujours 12 en coque, hein, donc une coque vraiment énorme, et puis 4 en bouclier, donc ça c'est assez impressionnant. Euh, vous avez également la possibilité en fait de déplacer votre, votre renforcement hein, tant que vous effectuez une attaque. Si vous êtes renforcé. Et si le défenseur est dans l'arc avant ou arrière correspondant au renforcement, puisque le renforcement, vous décidez de le faire soit sur l'avant, soit sur l'arrière, eh bien, euh, vous pouvez euh, changer un de vos résultats concentration en critique. Donc ça, c'est plutôt, euh, plutôt intéressant. Il s'agit, en fait, le renforcement, d'ajouter de, de la puissance, soit sur l'avant du vaisseau, soit sur l'arrière. Donc quand vous êtes en train de faire une attaque, puis vous avez mis la puissance sur l'arrière, et puis que le type, bah, il n'a pas de chance il est à l'arrière, et eh bien, eh bien là, vous le défoncez. Le colonel, jedon pour vous montrer euh, quand même une lambda, 3-2, alors on attaque, 3 devant, 2 en arrière, hein, puisqu'elle a un double arc de, de, de tir, hein, 2, 2 armes de tir différentes, euh, ensuite 1 en défense, 6 euh, en armure et puis 4 euh, en bouclier, et puis ben, 2 de charge, mais 2 de charge qui ne se rechargent pas, attention, hein, 2 de charge qui ne se rechargent pas, euh, C'est important euh, à noter. Et puis, ben, on a le brouillage, on a le vol en formation. Au début de la phase d'activation, vous pouvez dépenser une charge. Dans ce cas, lorsqu'un vaisseau allié verrouille, verrouille une cible à ce round, il peut le faire au-delà de la portée de 3 à la place de la portée 0,3 qui est normalement celle imposée. Bon, une carte également extrêmement présente sur les tables, hein, c'est euh, le Star Wing hein, de la classe Alpha que j'avais déballé sur ma page. J'étais un peu suspicieux, puis en fait, il s'avère que c'est un vaisseau qui est extrêmement représenté. Deux en attaque, deux en évasion, quatre en coque et deux en bouclier, avec la possibilité de faire une recharge. Et dans la version du Major Winder, tant que vous défendez, si vous êtes désarmé, lancez un dé, de défense supplémentaire donc ça c'est pas mal faut pas oublier que vous allez vous recharger hein. vous allez pouvoir recharger vos armes, vos missiles, vos torpilles il peut y avoir un moment où vous êtes totalement désarmé à ce moment là, vous prenez le temps de vous recharger et surtout vous en bénéficiez grâce à cette capacité de défense supplémentaire bon alors là je vous montre un, un taille intercepteur euh, taille intercepteur avec une capacité en attaque de 3 et euh, une attaque, capacité en défense de 3 également et puis 3, euh, 3 en armure et puis vous allez voir il y a quelque chose qui me titille un petit peu avec le taille intercepteur voilà le gros point noir je trouve euh, de ce kit en tout cas pour moi c'est un petit peu un désastre alors j'ai posé la question à FFG j'attends la réponse et je la mettrai dans les commentaires lorsque je l'aurai c'est que j'aime beaucoup jouer euh, les As de la rébellion et en l'occurrence, ben, des deux As euh, de l'Empire que j'aime jouer aussi, excusez-moi, j'ai dit As de la Rébellion, mais c'est les As de l'Empire, hein, les As impériaux que j'aime jouer, vous devez connaître la boîte, il y a un taille euh, qui est noir, enfin, couleur gris avec une bande rouge, donc on le retrouve bien ici, hein, en l'occurrence, et puis on en a un qui est intégralement rouge, euh, et qui est présent sous deux cartes, hein, deux, deux, deux, deux valeurs différentes, et bien, ces cartes-là, on ne les retrouve pas dans le kit de conversion. Donc, on se retrouve avec un chasseur taille rouge et on n'a aucun intercepteur taille rouge de présenter dans les cartes. Alors, on peut peut-être trouver quelque chose qui s'y rapproche, mais l'avantage d'avoir fait un taille rouge, ça qu'il fallait peut-être que sur la carte, il le soit aussi. Alors, je sais qu'au niveau des infographies, ils ont complètement euh, rebrassé tout le truc. C'est-à-dire que vous aviez des, des, des vaisseaux qui étaient représentés par une infographie en V1. Et elles étaient reprises en V2, mais pas pour représenter le même vaisseau. What the fuck Pourquoi Pourquoi faire ça Je comprends pas. Euh, à, part, à part mettre le doute euh, dans, dans l'esprit euh, des joueurs euh, qui ont pris une habitude graphique. Mais quand on sort un taille As en plus, les As impériaux, hein, euh, en rouge, euh, ben, il faut au moins reporter cette carte-là. Et euh, je n'ai trouvé ni l'une ni l'autre, il euh, n'y a euh, ni les gardes impériaux, hein, ni, euh, ni, le, ni, ni la carte titre euh, pour, pour l'intercepteur taille euh, des, euh, des, euh, des As impériaux. Donc euh, je ne comprends pas, j'attends la réponse, mais euh, franchement euh, ça me laisse un petit peu un goût amer sur, sur ce kit impérial qui qui se vaut, hein, mais euh, oui, manque des choses, manque des choses. Il ne manque pas ce qu'on m'avait dit, mais moi j'ai découvert d'autres choses qui manquent et qui me, qui me déstabilisent. Voilà euh, ce kit de conversion. Bon, les kits de conversion en général, est-ce que ça vaut le coup Évidemment, ça vaut le coup parce que vous pouvez pas vous permettre de ne pas continuer à jouer avec les figurines que vous avez déjà capitalisées dans la V1. Donc, je ne peux pas vous conseiller de ne pas acheter ces kits. Surtout que pour l'instant, et c'est une exclusivité française, ils sont toujours à 25 euros chez la plupart des distributeurs, notamment avec mon partenaire face au jeu. Quoi qu'il en soit, ils ne sont pas parfaits. La démarche n'était pas de couvrir l'intégralité de la gamme, c'était presque impossible. Vous voyez, on n'a pas assez de taille, moi je, je remarque qu'on n'a pas assez de taille dans ce kit de conversion. Je ne comprends pas l'absence des As impériaux, hein. en tout cas ils ne sont pas tous représentés. Donc voilà, est-ce que c'est un oubli, est-ce que c'est une volonté d'orienter le jeu vers une nouvelle dynamique Est-ce que dans la V2, eh ben, on aura une réédition qui permettra Oui, sans aucun doute, mais voilà, pour un fan de X-Wing le contrat n'est pas totalement rempli parce qu'il s'attend à avoir exactement toutes les cartes qu'il a en main reportées sur la V2, et bien bah là, en l'occurrence, je suis obligé de reconnaître que ce n'est pas forcément le cas. Quoi qu'il en soit, ça couvre quand même 95 à 96% du spectre de ce qui existe, donc il ne faut quand même pas exagérer, hein. on ne va pas non plus lancer des pierres à des gens qui se soucient hein, de nous produire une conversion de ce qu'on avait déjà en V1 sur la V2, d'autant plus que la V2 est extrêmement prometteuse, au niveau de la jouabilité, au niveau de la diversité, franchement moi, tout ce qui me semblait un petit peu euh, enclavant en fait dans, dans cette V1, va trouver, il me semble, des solutions dans cette V2. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et puis aussi à liker, puisque je vais avoir mon disliker qui va passer avant tout le monde. Sacré fourbe, je le salue, je l'embrasse, je commence à avoir de l'affection pour lui. N'oubliez pas, je vous souhaite de bons jeux et puis surtout de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Allez, à très vite. Ciao